Bonjour les amis nous sommes le 8 juillet. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier soir euh, vous voyez aujourd'hui ce qu'a fait le marché donc il est bien redescendu dans notre range. Donc si on va voir sur le H4 vous voyez donc on est reparti ici du plus haut vers un plus bas et donc euh, il y a des, des points d'entrée intéressants ici donc sur cette zone-là à peu près au niveau bas ici. Donc euh, je me suis positionné à l'achat et comme je vous avais dit hier donc concernant euh, les indications des, du market profile donc si on va voir ici vous voyez donc ce que nous donne le market profile euh, ce matin et si on va voir sur les volumes et eh bien comme je vous avais dit donc on a ici euh, le POC donc le point où il y a eu le plus de volume hier soir aux alentours des 15 650, donc un peu plus haut que la veille. Donc vous voyez euh, les indications intéressantes que peut nous donner le market profile pour se positionner le mieux possible à l'achat et à la vente. Donc nous allons attendre l'évolution. Théoriquement, on repart vers le, vers le haut. Bien sûr, je vais protéger mes positions parce que rien n'empêche que il fasse une, euh, une remontée et puis qu'il redescend. Donc ça peut également se passer donc il faut toujours essayer de protéger ses positions le mieux possible et euh, bon s'il redescend euh, sous ces positions-là il y aura peut-être d'autres occasions de se repositionner. Euh, donc il faut toujours faire attention à ça mais vous voyez donc tout l'intérêt du market profile pour euh, prendre donc euh, des positions. Donc bien sûr toutes les, les explications concernant les lettres qui s'inscrivent ici vous seront données dans la formation Market Profile mais ce sont donc des, des indications fort utiles pour se positionner euh, sur un marché euh, très intéressant comme euh, l'est actuellement le DAX puisqu'il nous fait des, des mouvements de, de, 200, de 200 points dans un sens et, ou dans l'autre. Vous voyez ici on part d'un plus haut ici vers un plus bas ici on est à 250 points. Donc c'est vraiment des marchés quand même intéressants qui bougent bien. Donc le DAX est un marché, je ne traite pratiquement que ça pour le moment donc, parce que ça me donne suffisamment de, de satisfaction. Donc euh, dans mes formations donc Scalping plus Ishimoku, je vous explique donc comment euh, prendre vos trades. Donc vous voyez sur les différentes unités de temps, si vous connaissez déjà Ishimoku, vous voyez les indications euh, que cet indicateur vous donne. Et bien sûr pour les points d'entrée en Scalping, tout ça vous, vous a expliqué dans mes formations Scalping plus Ishimoku. Voilà donc euh, on suit l'évolution du marché. Donc normalement ça va être une journée intéressante également aujourd'hui donc avec des beaux mouvements et euh, donc c'est à vous maintenant de prendre la bonne décision, vous former correctement pour pouvoir profiter donc des marchés comme celui-là. À très bientôt, mettez un pouce vers le haut si vous aimez mes vidéos, partagez-la et je vous retrouve très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à bientôt